Je suis Stéphane Ballas, je travaille chez Ovali Innovation. Ovali Innovation est la filiale recherche et développement de deux groupes coopératifs basés dans le sud-ouest, que sont Maïsadour et Vivadour. Mon travail en tant que chargé de mission, c'est de travailler sur des projets, euh, des projets de recherche et de développement que sont l'utilisation des drones, l'utilisation euh, des biocides, des nouvelles molécules euh, pour l'agriculture et pour les filières agricoles, que ce soit les productions animales, les productions de semences, les productions végétales, la viticulture, tous des, des domaines divers où on intervient pour aider les acteurs à améliorer les pratiques ou à travailler sur des domaines précis de, de recherche. Ovali Innovation travaille en partenariat étroit avec l'IUT. Euh, nous sollicitons des étudiants pour hein, des stages, euh, pour nous aider dans nos tâches, euh, pour travailler avec nous sur des thématiques euh, Différentes, mais nous avons aussi l'occasion de travailler avec les étudiants dans leur projet à eux, qui fait partie de leur un, cursus euh, scolaire. Et euh, aussi, nous pouvons être amenés à euh, donner des cours donc à l'IUT, à intervenir sur des, euh, sur des thématiques comme euh, les grandes cultures, les cultures à vocation industrielle ou euh, le, le gavage du canard, par exemple, ou les productions animales. Les coopératives pour qui nous travaillons peuvent être amenées à recruter et recrutent effectivement des, des étudiants qui viennent de l'IUT, de profils plutôt agro, mais nous avons besoin au sein des coopératives de certains profils. Donc les étudiants peuvent prétendre à un poste de technicien, par exemple, technicien production végétale ou technicien production animale donc l'étudiant et l'employé le, va aller auprès des agriculteurs pour les conseiller sur les produits, les engrais, la réglementation, les bonnes pratiques euh voilà, donc après il peut y avoir des postes sur la, les métiers des semences, donc techniciens de semences. Ça peut être aussi la partie qualité, nous avons beaucoup de correspondants qualité ou de techniciens qualité pour mettre en, en marche les, les bonnes pratiques auprès des agriculteurs ou même au sein des coopératives. Donc nous sommes amenés à, à, à recruter régulièrement euh, des étudiants provenant de l'IUT sur des profils divers et variés et sur des thématiques que peuvent être les semences, les productions animales, la nutrition animale, les, euh, les productions végétales, la qualité, le transport, le commerce, le marketing, la communication aussi.